Alléluia, Alléluia, Alléluia, Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Éternel. Gloire à ton nom, Lion de la tribu de Judas. Gloire à ton nom, Papa Yahweh. Alléluia. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit dirige tout ce soir, Saint-Esprit dirige toutes choses ce soir Saint-Esprit, que moi je sois effacé ce soir et que toi tu prennes tout le contrôle Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment ce soir Plein de force, plein d'amour et plein de gloire Plein de force, plein d'amour et plein de gloire Pleine de force, pleine d'amour et pleine de gloire, Je suis le temple du Saint-Esprit. Pleine, pleine, pleine de force, pleine d'amour et pleine de gloire, Pleine de force, pleine d'amour et pleine de gloire, Pleine de force, pleine d'amour et pleine de gloire, Je suis le temple du Saint-Esprit. Pleine de force, pleine d'amour et pleine de gloire. Pleine de force, pleine d'amour et pleine de gloire. Pleine de force, pleine d'amour et plein de gloire. Je suis le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis ton temple ce soir. Saint-Esprit, chaque personne connectée ce soir est ton temple. Pleine de force, pleine d'amour et pleine de gloire. Plein de force, plein d'amour et plein de gloireux. Plein de force, plein d'amour et plein de gloireux. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, je suis le temple. Je m'adresse à toute distraction ce soir. J'ordonne à toute distraction ce soir de s'éloigner de moi. J'ordonne à toute distraction de s'éloigner de cette plateforme ce soir. J'ordonne ce soir à toute distraction de partir loin d'ici. J'ordonne à tout esprit humain, à tout esprit de distraction, à tout esprit de raisonnement, de s'éloigner de cette plateforme et de ce moment d'adoration ce soir. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, je suis le temple Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, je suis le temple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 Oh, pleine de gloire, pleine de joie, pleine d'amour et pleine de gloireux. Pleine de force, pleine d'amour et pleine de gloireux. Pleine de force, pleine d'amour et pleine de gloireux. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oh, ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, je suis le temple. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, je suis le temple. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, je suis le temple, je suis le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis ton temple ce soir. Inonde-moi de ta présence. Inonde cette plateforme de ta présence, ô Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, viens ce soir confirmer que je suis la fille du roi et que le roi des gloires, le, le roi des rois est mon Père. Alléluia. Saint-Esprit, viens confirmer ce soir que tes adorateurs et tes adoratrices sont des enfants du roi de gloire. Viens confirmer ce soir, Alléluia, que c'est toi le Dieu de gloire, que c'est toi le roi de gloire et que ceux qui t'adorent sont à la bonne place, ont choisi la bonne part. Je suis fille du roi, je suis fille du roi, le roi des rois est mon père, je suis fille du roi. Je suis fille du roi, je suis fille du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fille du roi. Je suis fille du roi, je suis fille du roi. Fille du roi le roi des rois est mon père, je suis fille du roi. Bien-aimé, confesse ce soir que tu es enfant du roi de gloire. Confesse ce soir que tu es enfant de Dieu par le sang de Christ. Je suis fille du roi, je suis fille du roi, le roi des rois est mon père, je suis, roi, je suis fille du roi. Je suis fille du roi, je suis fille du roi, le roi des rois est mon père, je suis fille du roi. Bien aimé, commande ce soir dis à l'éternel « Je suis fille du roi, je suis fils du roi ».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 Fille du Dieu vivant, je suis princesse, fille du Dieu vivant. Seigneur, je suis princesse, je suis ton enfant, je le confesse ce soir, je le proclame ce soir, je suis enfant du Dieu vivant. Il n'y a point de Dieu comparable à mon papa, mon papa est le roi de gloire, mon papa est le roi des rois. Je suis princesse, fille du Dieu vivant, je suis princesse, fille du roi des rois. Alléluia, gloire à toi éternel. Gloire à toi Seigneur, merci pour ta présence. Venez inclinez-vous, prosternez-vous, alléluia. Venez inclinez-vous, prosternez-vous, alléluia, gloire à Jésus. Venez inclinez-vous, prosternez-vous, adorons. Notre Seigneur, c'est lui notre Dieu Qui nous a façonnés Bien aimé, viens Incline-toi, prosterne-toi devant Oh, prosterne-toi devant le trône du roi de gloire Venez inclinez-vous, prosternez-vous Gloire à toi Jésus Venez inclinez-vous, prosternez-vous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 Notre Seigneur, c'est lui, notre Dieu, qui nous a façonné. Seigneur, c'est toi qui nous a façonnés. Tu nous as façonnés comme il te plaît. Seigneur, mon Dieu, tu as fait ce qui te convient. Tu as fait, Seigneur, mon Dieu, ce qui est pour ta gloire. Et Seigneur, ce soir, nous sommes là pour te dire, toi qui nous as façonnés. Nous venons nous prosterner à tes pieds. Nous venons nous prosterner devant ta face. Que ton esprit nous inonde. Que ton esprit nous conduise. Que ton esprit nous vivifie. Ô oh Seigneur, parle à mon âme ce soir. Parle à l'âme de quelqu'un ce soir. Rassasie l'âme de quelqu'un ce soir. Que ton esprit visite quelqu'un ce soir. Que personne ne vienne ici en vain ce soir. Ô oh Roi de gloire, nous sommes prosternés devant toi ce soir. Pour que Seigneur mon Dieu, tu nous parles. Que tu nous visites. Ô oh Seigneur mon Dieu, que tu nous visites ce soir. Que ton esprit nous visite ce soir. Alléluia Gloire à ton nom, Jésus Ô Père éternel, tes enfants sont prosternés devant toi ce soir. Parle-nous, ô Père de gloire Parle-nous, ô Roi de gloire Parle-nous, lions de la tribu de Judas Parle-nous, éternel Dieu Parle-nous, ô Roi de gloire Parle-nous, ô éternel Parle-nous, majesté Parle-nous ce soir, ô Roi de gloire Parle à tes enfants Nous avons besoin de t'entendre Nous avons besoin d'entendre ta voix, ta douce voix ta voix qui vivifie, ta voix éternelle, mon Dieu, qui console. Nous avons besoin d'entendre ta voix ce soir. Nous avons besoin, Seigneur, ce soir, oh, de réaliser, Père, que nous adorons un Dieu merveilleux, que nous adorons un Dieu grand, que nous adorons un Dieu puissant, qui écoute, qui entend, qui s'appelle Elishama. Shama. Merci, éternel, mon Dieu. Shalom, shalom, adorateur et adoratrice. Bienvenue là où on adore l'éternel. Bienvenue au pied du trône de Papa Yahweh. Bien-aimé ce soir Oh, dispose-toi pour recevoir de l'Éternel, mais pour donner de ton adoration également à l'Éternel. Dispose-toi, dispose-toi, ne te laisse point distraire, que le raisonnement ne t'habite pas, que les questionnements humains ne t'habitent pas ce soir. Libère ton âme ce soir Mets-toi à la disposition du Saint-Esprit Parce que Dieu a certainement un message pour toi Il a assurément un message important pour toi Il a quelque chose à te dire ce soir L'éternel a quelque chose à te révéler ce soir Ce qu'il veut de toi, c'est ton adoration C'est ton adoration Tu disposes ton cœur, tu disposes ton âme Pour que ton Dieu te parle Alléluia Que le feu de l'éternel brûle, brûle en toi ce soir Il y a un feu qui brûle en moi c'est le feu du Saint-Esprit, ce soir, comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi, faïa, faïa, faïa. Oh, feu de l'éternel, brûle en moi. Brûle en chaque personne connectée. Il y a un feu qui brûle en moi, ce soir. C'est le feu du Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte. Saint esprit brûle en moi, Faya, Faya, Faya, Faya. Oh Seigneur Faya, Seigneur que ton feu nous inonde. caché que le baia, que ton feu nous inonde. Que ton feu nous inonde. Que ton feu nous inonde. Que ton feu nous inonde, que ton feu nous remplisse ce soir. Que ton feu brûle en nous. Il y a un feu qui brûle en moi, confesse le bien-aimé. Confesse qu'il y a un feu qui brûle en toi. Que le feu de l'Éternel brûle en toi. « Il y a un feu qui brûle en moi, c'est le feu du Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte, Saint-Esprit brûle en moi, faya, faya, faya. » Oh Seigneur, oh faya, remplis-moi de ton feu, que ton feu nous inonde. Alléluia, bien-aimé, là où tu te trouves, invoque le feu du Saint-Esprit, invoque le feu du Saint-Esprit, oh Seigneur. Invoque le feu du Saint-Esprit là où tu te trouves. Que le Saint-Esprit brûle en toi... Que le Saint-Esprit t'inonde, que le Saint-Esprit te rende disposé à entendre la parole de l'Éternel ce soir, que le Saint-Esprit brûle en toi, que le Saint-Esprit fasse que moi ma voix tu ne l'entends pas mais que ce soit la voix de l'Éternel que tu entends. Que le feu du Saint-Esprit brûle en toi ce soir, que le Saint-Esprit consume en toi ce soir ce qui n'est pas de Dieu. Que le Saint-Esprit consume en toi ce soir ce qui n'est pas de Dieu. Que le Saint-Esprit consume en toi ce soir ce qui n'est pas de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit consume en toi ce qui n'est pas de Dieu. Il y a un feu qui Brûle en moi, c'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte, Saint-Esprit brûle en moi. Faya, faya, faya. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ton feu qui brûle en nous ce soir, parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci d'être le point, le trait d'union entre l'éternel et nous ce soir. Saint-Esprit, merci pour ta présence manifeste ce soir. Alléluia. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière, il est vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Par lui, tout a été fait, Jésus. Tu es Dieu, Jésus, né de Dieu, lumière née de la lumière, tu es vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par toi tout a été fait, Seigneur, par toi tout a été fait, oh tu es Dieu, Jésus, né de Dieu, je reconnais. Lumière, né de la lumière, tu es vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Par toi, Jésus, tout a été fait. Tu étais au commencement. Alléluia. Tu es Dieu.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 Né de Dieu Lumière née de la lumière Tu es vrai Dieu Jésus Engendré, non pas créé De même nature que le Père Par toi Tout a été fait Seigneur, tu es Dieu, né de Dieu Alléluia Tu es Dieu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 Il est juste bon de nous abandonner à toi. Oh Seigneur mon Dieu, comme ce soir, nous sommes heureux, nous sommes heureuses de nous abandonner à toi. Tes adorateurs et tes adoratrices sur cette plateforme sont venus ce soir pour s'abandonner à toi. Pour te dire, Seigneur mon Dieu, que Seigneur, quand l'heure de t'adorer arrive, chacun est content de venir à tes pieds. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon De reconnaître Qu'il est Seigneur Seigneur, il est juste et bon De venir t'adorer De venir te magnifier Qu'il est juste et bon D'offrir à Jésus Toute ma vie Il est juste et bon De reconnaître Qu'il est Seigneur Ainsi Devant son hôtel, je viens en sacrifice livrer mon être au sauveur Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son hôtel, je viens en sacrifice livrer mon être au sauveur Jésus.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 il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur oh Seigneur qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie Seigneur tes enfants sont là ce soir pour t'offrir leur vie tes enfants t'ont offert leur vie et tes enfants sont là pour t'adorer Alléluia qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur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 Jésus, le grand libérateur, c'est Jésus, le roi de gloire. Alléluia. C'est Jésus, le roi de gloire. Alléluia. C'est lui le roi de gloire, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Bien-aimé, dit que Jésus est le roi de gloire. C'est Jésus, le roi de gloire. Il fait son entrée sur cette plateforme bien-aimé. Acclame ton roi. Alléluia. C'est Jésus, le roi de gloire. Alléluia. C'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur. Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alléluia! C'est Jésus le roi de gloire. Il est le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Éternel, mon Dieu, ta parole dit dans l'Apocalypse. Que tu es le premier, tu es le dernier, et le vivant au siècle des siècles. Alléluia, Alléluia. Ta parole dit que tu es celui qui tient les sept étoiles dans ta main droite. C'est Jésus, le roi de gloire. Il est le roi de gloire, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Il est celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Bien aimé, si tu peux visualiser ton roi en train de marcher au milieu des sept chandeliers d'or. C'est Jésus, le roi de gloire. Alléluia. C'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Il est celui... Alléluia, qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'air ardent. C'est Jésus, le roi de gloire. Il est le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Il est celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. C'est Jésus, le roi de gloire. Il est celui qui ouvre et personne ne fermera. Il est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il est l'amène, il est le témoin fidèle et véritable. C'est Jésus.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 Qui est là, celui qui ouvre, personne ne peut fermer. L'Amen, le témoin fidèle et véritable. Alléluia, il est le commencement de la création de Dieu. Il est le lion de la tribu de Judas. Il est la parole de Dieu. Alléluia, c'est Jésus, le roi de gloire. C'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Bien aimé. Il est l'avocat qui ne perd jamais de procès. Jésus est l'avocat qui ne perd jamais de procès. C'est Jésus, la lumière du monde, le roi de gloire. Il est le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Alléluia Merci Seigneur Merci au roi de gloire Merci Lion de la tribu de Judas. Merci Alpha et Oméga. Alléluia Merci Seigneur Celui qui combat Celui qui est toujours victorieux Celui qui gagne tous ses combats Celui qui a les sept esprits de Dieu Et les sept étoiles Le Saint, le véritable Celui qui a la clé de David Gloire à toi éternel Louange à Dieu Oui, gloire à Dieu Louange à Dieu, le Père des cieux. Louez-le et chantez-le. Louange à Dieu, au plus haut des cieux. Louange à Dieu, oui, gloire à Dieu. Louange à Dieu, le Père des cieux. Louez-le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 au plus haut des cieux, louange à Dieu, oui gloire à Dieu, louange à Dieu, le Père des cieux, c'est celui qui a l'épée aiguille à deux tranchants, louez-le et chantez-le, louange à Dieu, au plus haut des cieux, alléluia Alléluia Louange à Dieu Oui, gloire à Dieu Le Saint, le véritable Celui qui a la clé de David L'amène, les témoins fidèles et véritables L'avocat, notre Père Le souverain Louange à Dieu Le Père des cieux Louez-le Et chantez-le Louange à Dieu au plus haut des cieux, exaltez Dieu. Oui, gloire à Dieu. Adorons Dieu, le Père des cieux. Louons-le et chantons-le. Louange à Dieu.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 acclamons dieu oui gloire à dieu et bénissons le père des cieux louons le et chantons le louange à dieu au plus haut des cieux oh acclamons dieu oui gloire à dieu Bénissons le Père des cieux. Louons-le et chantons-le. Louange à Dieu. Au plus haut des cieux, libère ton cœur de toute tristesse ce soir. Libère ton cœur de toute amertume ce soir. Louons-le et chantons-le. Louange à Dieu. Au plus haut des cieux, aucune inquiétude, aucune inquiétude ne doit habiter à l'instant. Il se charge de tout, il se charge de ce qui te préoccupe. Louange à Dieu, oui, gloire à Dieu. Si tu inquiètes, s'il y a quelque chose qui t'inquiète, dépose au pied de la croix. Aucune préoccupation ne doit te freiner dans ton adoration. Adorons Dieu, le Père des cieux, louons-le et chantons-le. Louange à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Jésus. Gloire à l'éternel. Béni soit le Saint-Nom de l'éternel. Béni soit notre Dieu. Béni soit notre Papa Yahweh. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, dis à ton Papa que tu veux le louer. Dis à ton Papa que tu veux l'adorer. Louez Yahweh. Alléluia. Louez Yahweh, Dieu. Yahweh, au plus haut des cieux Loué Yahweh, Loué Yahweh, Oh Loué Yahweh adorateur Oh Loué mon papa ce soir Ah oh, Loué Yahweh au plus haut des cieux, rébaucher que les baïas comptent. Oh, louons Yahweh! Adorons Yahweh, Dieu! Oh, louons Yahweh! Au plus haut des cieux, Dieu se charge de ce qui te préoccupe. Il se charge de tout ce qui t'inquiète Dépose à ses pieds, sois légère Sois légère ce soir dans ton adoration Oh louons Yahweh Adorons Yahweh Dieu J'entends la tristesse de quelqu'un J'entends la tristesse de quelqu'un dans son cœur Adorons Yahweh Adorons Yahweh Dieu Et Cela te donne des douleurs dans le cœur Arrête Adorons Yahweh En cuyaux de Oh adorons Yahweh Adorons Yahweh Dieu Adorons Yahweh Au plus haut des cieux Dans peu de temps tu verras ton Dieu Dans peu de temps tu verras la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie Dans peu de temps Dans peu de temps Je verrai Jésus-Christ dans peu de temps, je verrai mon sauveur. Dieu n'est jamais en retard, bien-aimé. Dieu n'est jamais en retard. Dans peu de temps, dans très peu de temps, un peu de temps, tu verras ton sauveur. de Oh, dans peu de temps. ton sauveur. Oh, adorons Yahweh. Adorons Yahweh Dieu. Adorons Yahweh. Au plus haut des cieux. Il est assis sur, ton, sur son trône ce soir. Et il aime l'adoration, bien-aimé. Donne-lui ton adoration. Donne-lui ce que son cœur désire, c'est ton adoration. Adorons Yahweh, adorons mon papa, oh, adorons Yahweh. Les mains levées vers ton Dieu, adore le au plus haut des cieux, Oh ribashé que les baya Adorons Yahweh. Adorons mon papa ce soir. Adorons Yahweh au plus haut des cieux rébauchés que les bayakanta. Adorons Yahweh. Oh Seigneur mon Dieu ce soir Je veux te louer Je veux te magnifier Père Tu mérites mon adoration Je veux dire ce soir à l'univers que tu es Dieu C'est pourquoi Seigneur je veux je ma voix Au Chant Nestor David ce soir Pour proclamer que tu es le Dieu Que tu es le Dieu qui mérite mon adoration Alléluia Gloire à toi Jésus Gloire à toi éternel Gloire à toi Lion de la tribu de Judas Alléluia Gloire à toi Seigneur Merci Yahweh Merci Jésus Christ, béni soit ton sein, oh roi de gloire. Alléluia, gloire à toi Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom, gloire à toi Jésus. Ce soir Seigneur, je veux reconnaître qu'en dehors de toi il n'y a point de Dieu. Je veux te dire quel Dieu merveilleux tu es. Oh Père éternel, merci. Merci oh Dieu pour ta présence. Oh Dieu, quel Dieu merveilleux tu es. Je veux te dire quel Dieu merveilleux tu es. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Gloire à toi, Jésus. Tu m'as démontré combien de fois tu m'aimes. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Seigneur, je veux proclamer ton nom. Oh, Jésus. m'as montré le jour dans le noir. Tu es Dieu. Alléluia. Tu m'as donné la force et l'envie de vivre. Seigneur, tu m'as donné la force. Alléluia. Oh Jésus. Qu'un jour, mes yeux allaient voir le soleil. Oh Jésus. Tu m'as donné la force et l'envie de vivre même la nuit la plus sombre a fait place à une lumière oh Jésus merci, même la nuit sombre oh Jésus je veux proclamer ton nom partout Seigneur, même la nuit la plus sombre a fait place à la lumière gloire à toi à la nature que tu es mon Dieu alléluia je veux dire, à qui veut l'entendre, qu'il n'y a point ton semblant. Gloire à toi, Jésus. Mon amour, je n'avais plus d'espoir, je n'avais personne. Oh, Jésus, tu as frayé un chemin. Tu as frayé un chemin pour moi dans le désert. Gloire à toi, Seigneur. béni soit ton nom. La plus sombre a fait place a une lumière dans ma vie. Dieu, voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Seigneur, tu mérites que je proclame ton nom. Je veux annoncer à la nature que tu es mon Dieu. Oh Jésus, je veux annoncer à l'Occident qu'il n'y a point ton semblable. Béni soit ton nom. Je veux dire à qui veut l'entendre que c'est toi qui m'as sauvé. Dieu, voilà pourquoi je veux proclamer Oh Jésus, partout. Gloire à ton nom. Hum. Au moment où je n'avais plus d'espoir, je n'avais personne. Seigneur, je n'avais personne un moment. M'a démontré. Combien de fois tu meurs? Oh Jésus, je veux annoncer à l'Orient que tu es mon Dieu. Oh, je veux annoncer à l'Occident qu'il n'y a point ensemble. Merci Jésus. Tout oreille. « Qu'il n'y a point ton semblable. »« Seigneur, je veux dire à toute oreille qu'il n'y a point ton semblable. »« Je veux dire à tous qui respirent. »« Gloire à toi, Jésus. »« Oh, Jésus. Oh, »« oh. oh, Seigneur. »« Béni soit ton Saint-Nom. Je veux dire à la nature que tu es Dieu. »« Je veux dire, oh Seigneur, mon Dieu, que tu es mon Dieu. »« Je veux te dire, je veux te rappeler chaque jour. » Quel Dieu merveilleux tu es Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, je veux proclamer ton nom. Seigneur, chaque jour, je veux proclamer ton nom partout. Merci éternel, mon Dieu. Tu m'as démontré, oh Dieu, combien de fois tu m'aimes. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom. Tu m'as montré le jour dans le noir. Tu es Dieu. Oh Seigneur, qui peut faire ça? Tu m'as donné la force, tu m'as donné l'envie de vivre. Seigneur, moi je ne savais pas qu'un jour mes yeux allaient voir le soleil. Tu m'as donné la force, tu m'as donné l'envie de vivre. Oh Père éternel, même la nuit la plus sombre dans ma vie a fait place à une lumière. Seigneur, je veux proclamer ton nom. Je veux proclamer ton nom. Je veux dire à la nature que tu es mon Dieu. Je veux dire aux quatre vents que tu es mon Dieu. Je veux dire à qui veut l'entendre que tu es mon Dieu, qu'il n'y a ton semblable. Oh Dieu, au moment où je n'avais plus d'espoir, au moment où je n'avais personne, toi l'éternel, tu as frayé un chemin pour moi dans le désert. Tu m'as montré combien de fois tu m'aimes. Gloire à ton nom. Je vais annoncer à l'Occident que tu es Dieu. Je vais annoncer à l'Orient que tu es Dieu. Je vais annoncer à l'Univers que tu es Dieu. Je vais annoncer au vent qui souffle que tu es Dieu. Je vais annoncer à la pluie qui tombe que tu es Dieu. Je vais annoncer à l'eau qui coule que tu es Dieu. Je vais annoncer à toute la nature qu'il n'y a point ton semblable. Gloire à ton nom éternel mon Dieu. Adorateur, adoratrice, l'éternel me donne pour toi un passage ce soir que j'aimerais que tu gardes dans ton cœur. Le livre de Jérémie 32 verset 42. Jérémie 32 verset 42. Est-ce que tu peux le prendre avec moi et nous allons lire ensemble. Jérémie chapitre 32 verset 42. Car ainsi parle l'éternel « De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. » Éternel, mon Dieu, cette parole, lorsque je l'ai lu aujourd'hui, je dis « Seigneur, c'est à mon âme que tu parles. » C'est à moi que tu parles. Père éternel, malgré tous les malheurs que j'ai traversés, tu as dit « Tu fais venir sur moi tout le bien que tu m'as promis. » Alléluia. Et tu dis à un adorateur, à une adoratrice ce soir, Éternel mon Dieu, s'il y a quelqu'un qui est dans la détresse, tu lui dis ce soir ainsi par l'Éternel De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous les grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Et Seigneur mon Dieu, ta parole dit plus haut au verset 41 Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays. Merci Seigneur, Seigneur mon Dieu, je possède ce passage. « Je possède, je m'approprie ce passage et je crois éternel, mon Dieu, que c'est de moi que tu parles. Tu prends plaisir à me faire du bien et tu me plantes dans la Côte d'Ivoire. Tu me plantes dans ce pays, tu me plantes dans les nations. Adorateur, adoratrice, saisis cette parole pour toi ce soir. Saisis cette parole, c'est de toi que l'éternel parle. La parole de Dieu qui est écrite dans Jérémie 32. » du verset 41 au verset 42, c'est de toi que l'Éternel parle. Il dit, il prend plaisir à faire du bien. Il prendra plaisir à nous faire du bien. Il nous plantera dans ce pays. Moi, je crois que le moment est venu pour moi d'être établi dans ce pays par l'Éternel. Je crois que le moment est arrivé et je crois que cette parole s'adresse à moi. Si tu crois que cette parole s'adresse à toi, bien aimé, dis Amen à l'Éternel. Dis Amen, il est Dieu, c'est lui qui décide. Et quand il dit, Il fait. que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia, béni soit ton Seigneur, oh, roi, de gloire, c'est pourquoi ce soir je crois Seigneur mon Dieu, que je peux entrer dans le couloir de ta gloire, parce que ta parole dit que désormais tu prends plaisir à me faire du bien, et ta parole dit que c'est toi qui me plantes dans ce pays, ta parole dit de la même façon que des malheurs se sont abattus sur moi, de cette même manière tu fais venir sur moi tout le bien que tu m'as promis, gloire à toi Seigneur louange à toi, entre les colonnes j'avance dans tes parvis le refrain du cœur céleste me ravit. Chargé de louanges au milieu des anges, devant l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Bien aimé, est-ce que tu peux t'engager ce soir Résolument dans le couloir de la gloire Parce que c'est là que l'éternel t'attend C'est là que l'éternel t'attend pour accomplir Dans ta vie ce qu'il vient de dire Alléluia Rien n'est aussi merveilleux Que t'approcher Et m'abreuver au milieu De tes rochers Est-ce que tu peux t'abreuver ce soir Au milieu des rochers de l'éternel Je viens m'accrocher Loin de tout péché, devant la manne cachée où le torrent de vie ne peut sécher. Bien-aimé, viens t'abreuver à la source de vie ce soir. Viens t'abreuver devant l'Éternel. Rien n'est aussi merveilleux que l'approcher. Je voudrais célébrer ta magnificence, Yahweh. Et venir combler mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Bien-aimé, si tu as soif du Dieu vivant, si tu attends quelque chose de ton papa, il t'invite ce soir à venir puiser dans sa réserve. Viens puiser dans ta réserve. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je viens puiser dans ta réserve. Seigneur, ce soir, je viens m'abreuver à ta source. Seigneur, ce soir, oh, Père éternel, je viens combler mon cœur dans ta présence. Alléluia. Oui, ah, gloire à toi, Jésus. Oh, mon Dieu, est bon ce soir pour moi. Mon Dieu, est bon pour toi, bien-aimé, saisis-le. Oui, je sens couler la vie dans tes parvis. Et mon âme ne peut que dire, je suis servi. Je viens t'adorer dans ce lieu doré, je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. Bien aimé, dis-moi l'Éternel ce soir. Viens l'adorer. Oh, dis-lui ce soir, Seigneur, je viens t'adorer sur cette plateforme, dans ce lieu doré. Je viens t'adorer, dans ce lieu doré, je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. Dis-moi l'éternel ce soir. Dis-moi l'éternel, là où tu te trouves. Maintenant même, bien-aimé, dis-moi ton papa. Dis-moi au roi de gloire. Dis-moi au lion de la tribu de Judas. Dis un mot à celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Dis un mot au fils de David. Dis un mot à l'alpha et à l'oméga. Alléluia. Dis un mot dans sa présence. Dis-lui seulement un mot. Dis-lui un mot, bien-aimé. Oh, c'est une grâce de dire un mot à son papa. C'est une grâce de dire un mot au Dieu souverain. C'est une grâce de parler à Papa Yahweh. C'est une grâce de le lever. Dis-lui un mot pour l'adorer. Dis-lui un mot de gratitude. Dis-lui un mot pour le lever. Dis-lui un mot pour reconnaître qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton saint nom. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. La rosée de sa présence te rassure et me rassure. La rosée de ta présence me rassure et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître, et tout mon être voudrait reconnaître. En toi, Seigneur Jésus, le divin Maître. Gloire à toi, Éternel Gloire à toi Jésus, je me sens renaître lorsque je suis dans tes parvis. Je me sens renaître lorsque je suis dans tes parvis. Oui, je sens couler la vie dans tes parvis. Et mon âme ne peut que dire, je suis servi. Je viens t'adorer dans ce lieu doré, et je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Jésus, même s'élève vers toi. Jésus, devant toi, je me prosterne. Lève la voix de l'Éternel ce soir et dis-lui que devant lui tu te prostènes. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi, Jésus. Jésus. Devant toi, je me prosterne, Je me prosterne à tes pieds ce soir. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Pour t'adorer. Jésus, devant toi je me prosterne. Où serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, mon cœur se lève vers toi. Jésus, toi, je me prosterne, Seigneur, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi? Oh Seigneur, tu as fait des choses merveilleuses. Et tu me dis ce soir, et tu dis à tes enfants ce soir que tu n'as pas encore fini. Alléluia. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi, je me prosterne. Oh, Seigneur, je lève les mains vers toi ce soir. Jésus, oh mon âme se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Gloire à toi Jésus, devant toi je me prosterne ce soir. Tu es le Dieu vivant. Oh Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, toi je me prosterne, Tu es le Dieu vivant. Oh. Personne n'est comme toi. Oh, tu es le Dieu vivant. Oh. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu vivant. Oh. Personne n'est comme toi. Seigneur, ce que tu dis, tu fais. Tu es le Dieu rempli de compassion. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu vivant. Oh. Personne n'est comme toi. Oh, tu es le Dieu vivant. Oh. Personne n'est comme toi. Jéhovah ton nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, Yahweh, oui. Jéhovah est ton nom, puissant guerrier, fort Combat. Jéhovah est ton nom. Seigneur, ce soit surgit au milieu de nos batailles. Surgit au niveau de nos combats. Au milieu, Seigneur, surgit comme tu as fait avec Josué et le peuple d'Israël. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Seigneur, surgit dans mes combats. intervient, Seigneur mon Dieu, dans nos batailles. Puisse en guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Oh puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Je l'aime mets. Ma pour Gloire, oh Fils de Dieu, nous comme toi. Gloire à toi Jésus. Béni soit ton nom, je lève mes mains Seigneur ce soir pour proclamer ton nom. Bien aimé, lorsque nous prenons Jérémie chapitre 39 verset 17 à 18, la parole de Dieu dit, alléluia, Jérémie 39 Versets 17 à 18, la parole de Dieu dit « Mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu as confiance en l'Éternel? Si tu as confiance en l'Éternel, ce soir cette parole est pour toi. Dis-lui Seigneur, merci parce que tu me délivres. Seigneur, je, je crois en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi et je crois, Seigneur, que je ne serai pas livré entre les mains des méchants. Je crois, Seigneur, mon Dieu, que tu me sauves et que je ne tomberai jamais sous l'épée. Ma vie est mon butin. Oh, gloire de gloire! Merci, c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je confiance au éternel louange à ton nom tu es digne de recevoir la gloire tu es digne de recevoir la gloire au oh papa yahweh tu es digne de recevoir ma gloire la gloire tu es digne de recevoir la gloire tu es digne de recevoir la gloire tu es digne de recevoir la gloire tu tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je vais chanter, que louange au Yahweh. Je veux louer, louer, louer, louer. Ton Saint Nom, Agneau de Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, digne, digne, digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges au Yahweh je veux louer, louer, louer, louer Ton Saint nom, Agneau de Dieu Gloire à toi Jésus Merci Éternel Bien-aimé, j'aimerais que nous méditions également rapidement Le livre de Josué au chapitre 1 au chapitre 2 On va pas lire euh, tout le passage Mais je vais juste prendre ce que Dieu me met à cœur pour toi ce soir Josué chapitre 1 au verset 2 et 3 il dit la chose suivante, Josué 1, verset 2-3. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Bien aimé, la parole de Dieu, ce que ça inspiré ce passage. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit à, à Josué. « Moïse, mon serviteur, est mort. Bien-aimé, je suis là ce soir pour te dire que les temps de servitude sont passés. » Le temps de ta servitude est passé. Et la parole de Dieu dit « Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain. » Parce que là, tu vas entrer dans la terre que l'Éternel t'a promise. Tu vas entrer dans le lieu que l'Éternel t'a donné en héritage. Tu vas entrer dans les promesses de l'Éternel. Il dit « Lève-toi. Sors de la servitude. » « Lève-toi, il dit, tu vas entrer maintenant dans le pays qui donne aux enfants. Bien-aimé, tu as changé de statut. Nous ne sommes plus des serviteurs uniquement, nous sommes enfants de Dieu. Par le sang de Christ, passe le jour Lève-toi, bien-aimé, lève-toi et entre en possession. » possède, possède. Maintenant proclame devant l'Éternel que tu possèdes le pays qui t'a donné. Il dit là où ton pied foulera, Alléluia, parce que tu es enfant de Dieu désormais, parce que tu as passé le Jourdain. Tout lieu que ton pied, la plante de ton pied foulera, il te le donne comme il a dit à Moïse. Alléluia, bien aimé. Est-ce que tu peux là là où tu es là maintenant, marcher sur le sol qui est là et dire à l'Éternel, Éternel mon Dieu, je possède ce passage, je me l'approprie. Ce lieu, tout le lieu, la terre que je foule en ce moment, Éternel mon Dieu, tu me le donne Parce que c'est cela la promesse que tu fais aux enfants de Dieu. C'est là la promesse que tu fais aux enfants de Dieu. Merci éternel, mon Dieu. Je possède, Seigneur, ce que tu me donnes. Je rentre dans ma bénédiction maintenant. Bien-aimé, là où tu te trouves, oh, dis le nom de la promesse de l'éternel dans ta vie. Dis le nom de ce que tu attends de l'éternel, de la bénédiction que tu attends de l'éternel. Marche où tu te trouves. Marche maintenant et dis à l'éternel, Seigneur, je possède. Seigneur, je possède. Le temps de ma servitude est passé. Le temps de mes tribulations est passé. Le temps de mes pleurs est passé. Seigneur tu me dis maintenant de me lever et d'entrer De me lever et d'entrer Par le sang de Christ Je rentre maintenant et je possède Je possède Je possède je possède ce que tu me donnes en héritage Je possède maintenant Oh Seigneur, la plante de mon pied Foule maintenant ce que tu m'as promis Le positionnement que tu m'as promis La grâce que tu m'as promis La santé que tu m'as promis Seigneur éternel, je rentre maintenant Je, je, je marche maintenant dessus et je possède le, La plante de mon pied foule maintenant je possède, je possède, je possède au oh nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à toi Jésus. Et la parole de Dieu dit, bien-aimé, et c'est la parole de Dieu pour toi ce soir. La parole de Dieu dit que Josué a envoyé des espions à Jéricho. Ils ont envoyé des espions à Jéricho et la parole de Dieu dit que quand, quand on parle de Jéricho dans la Bible, on dit que cette ville-là, elle était fermée. Jéricho était barricatée. Tout était fermé. Alléluia. Et bien aimé, la parole de Dieu dit que ces, ces, ces, ces espions, ils sont allés, ils sont entrés chez Rab. Rab que les gens appelaient la prostituée. Mais je suis pas là ce soir pour parler de, de Rab, Rab en tant que prostituée. Mais je suis là ce soir pour parler de la façon dont Rab a servi pour être la brèche dans, créée dans la muraille de Jéricho. Elle a servi de brèche pour entrer dans Jéricho et pour cacher les enfants de Dieu dans Jéricho. Elle les a cachés dans Jéricho. Elle a été la brèche dans cette muraille. Elle a été la faille dans cette muraille. Elle a été, oh, alléluia, elle a été la brèche que Dieu crée pour toi dans une muraille, là où tout se te semble fermé. Tu veux entrer quelque part, je veux entrer quelque part aussi. Et tout semble fermé, tout semble dicté par des règles humaines. Il y a quelque chose qui ferme. Je n'ai pas peut-être de relation, je n'ai personne. Mais Dieu suscite dans ta vie, bien-aimé, une peste, des rabes. Dieu suscite dans nos vies des rabes pour créer la brèche, pour créer la brèche, pour que nous entrions là où c'est fermé. Bien aimé, au moment où Jéricho est en train de tomber, il y a eu d'abord une rabe qui a été là dans la vie des enfants de l'éternel et qui a, qui a, qui a servi de, de brèche dans cette muraille pour que nous voyons ce qui se passe. Pour, oh, pour que nous voyions que c'est prenable, que c'est faisable. Alléluia. Et quand, quand ils sont entrés dans, dans, dans, dans Jéricho, quand ils étaient cachés chez cette femme, elle a reconnu que le Dieu d'Israël, le Dieu que nous adorons est le vrai Dieu et que le Dieu de Jéricho n'a pas de force. Le Dieu de Jéricho, les gens de Jéricho ont peur du Dieu d'Israël. Bien aimé, on dit que le Dieu que tu adores a peur et frais le, le Dieu de Jéricho. Bien aimé, que Dieu suscite des rabes dans ta vie, des rabes pour te rassurer, des rabes pour te faire entrer, pour te cacher et pour te montrer tous les secrets. Alléluia, pour que tu rentres dans ta destinée, pour que tu Jéricho plus tard vienne s'écrouler. Il a fallu une rabe qui a créé, qui a été la brèche humaine, qui a été la brèche spirituelle, que Dieu suscite des rabes dans ta vie, que Dieu suscite des rabes dans ta vie, alléluia, alléluia et dit l'éternel, je le sais, le, votre Dieu, je le sais, vous a donné ce pays, bien aimé que des rabes soient suscitées et que ces rabes la reconnaissent dans ta vie, que l'éternel, que Dieu que tu adores n'est pas n'importe qui, que c'est le Dieu de victoire, que c'est le Dieu de génération en génération, que c'est le Dieu qui donne la victoire, c'est le Dieu qui fait tomber Jéricho, c'est le Dieu en qui il faut croire le Dieu de Jéricho n'a point de victoire le Dieu de Jéricho est faible, mais le Dieu Dieu d'Israël, le Dieu que nous adorons, le Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le fils de David, le Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Et hey, alléluia, il est plus fort que le Dieu de Jéricho. Il fait trembler le Dieu de Jéricho. Il fait trembler tout Jéricho. Jéricho t'appartient. Bien aimé, entre dans tes, dans tes grâces, entre dans tes bénédictions. Tu, tu as désormais le statut d'enfant. Dieu va susciter... Oh, Dieu va susciter des rabes dans ta vie. Dieu va susciter des rabes dans ta vie. Et tu vas posséder le pays. Tu vas posséder ton héritage. Tu vas le posséder. Au nom de Jésus, tu vas le posséder. Écoute aimé, écoute aimé, écoute aimé, écoute aimé. Tu es le Dieu vivant. Oh, personne n'est comme toi. Éternel mon Dieu, je sais que mon témoignage est arrivé. Je sais que mon témoignage est proche. Je sais que le témoignage de tes enfants est proche. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous envoies cette parole ce soir. Écoute, aimé. Écoute, aimé. Écoute, aimé. Écoute, aimé. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. C'est toi la majesté. C'est toi le Dieu tout-puissant. Personne ne peut se comparer à toi. Il n'y a point ton semblable au roi de gloire, au roi de gloire. Gabio, o oh, si, Gabio, oh. o oh, si, oh. oh, si, À toi la majesté, à toi la majesté. À toi la majesté, Seigneur. Merci pour la brèche que tu crées dans les murailles au devant de nous. Merci pour cette brèche que tu crées. Merci pour les personnes, les connexions que tu suscites. Gloire à toi, Jésus. À toi la majesté, à toi la Majesté. Gloire à toi, Jésus. Oh, à toi, la Majesté. À toi, la Majesté. À toi, la Majesté. Bien-aimé, je ne sais pas de qui l'éternel parle, mais je vois quelqu'un qui a un billet d'avion. main. Je ne sais pas qui doit voyager, qui cherche à voyager, mais Dieu tient ton billet d'avion. À toi, la Majesté, rebâché que les À toi, la majesté. À toi, la majesté. Un voyage qui était bloqué depuis. Dieu ouvre un chemin dans le désert. À toi, la majesté, rebache que À toi, la majesté. À toi, la majesté. Tu es l'opérateur de miracle. tu es l'opérateur de miracle. oh Seigneur, viens au oh Père, mon miracle, mon miracle aujourd'hui, viens au oh Père, mon miracle, mon miracle aujourd'hui, tu es le façonneur de destinée. Tu es le façonneur de destinée. Yahweh, oui. viens façonne ma destinée. Ma destinée aujourd'hui. Rebashekeneket. Oh viens, façonne ma destinée. Ma destinée aujourd'hui. Ton nom c'est Jésus. Jésus, tu es l'opérateur de miracles. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Oh Jésus, celui qui te surprend ce soir. Dieu va te surprendre dans les jours qui viennent. Il est le façonneur de destinée. Ton nom c'est Jésus. Ton nom, c'est Jésus. Jésus. Ils tomberont tous à tes pieds. Ceux qui te combattent actuellement, ils tomberont à tes pieds. Oh, Jésus, tu es le façonneur de destinée. Ton nom, c'est Jésus. Gloire à Jésus. Oh, ton nom, c'est Jésus. Oh Jésus, tu es l'opérateur de miracles, ton nom c'est Jésus. Un hein, miracle qui va surprendre quelqu'un, ton nom c'est Jésus. Oh Jésus, tu es le façonneur de destinées, ton nom c'est Jésus. Jésus Jésus Tu es l'opérateur de miracles Ton nom c'est Jésus Est-ce que tu peux le proclamer ce soir Parce que je te vois au sommet de la montagne Tu as fini de gravir Oh les épreuves sont passées Ton nom c'est Jésus Jésus tu es l'opérateur de miracles. Ton nom c'est Jésus. Dieu est l'opérateur de miracles. Il est celui qui façonne la destinée. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu me mets au sommet de la montagne. Merci au oh Dieu Tout-Puissant. Ton nom c'est Jésus. Oh, Jésus. Oh, tu es l'opérateur de miracles. Ton nom, c'est Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Dieu victorieux. Gloire à toi, Dieu tout puissant. Gloire à toi, toi, à qui personne ne peut se comparer. Gloire à toi, toi qui as tout fait pour moi. Toi que je vais chanter, Seigneur mon Dieu. Oh, du lever du jour au coucher du soleil. Toi à qui le soleil obéit, Seigneur. Chaque soir, le soleil sait qu'il doit aller se coucher. Il doit aller se coucher à l'ouest. Mais Seigneur éternel, il sait que tu l'attends à l'est le matin. Parce que c'est ce que tu lui as demandé. Alléluia. Et il t'obéit le matin, au Père éternel. Avant que nous nous les yeux. Oh, éternel mon Dieu. Il se lève. Il sort de l'est. Et il parcourt. Il parcourt. Il t'obéit jusqu'au bout. Tu es l'opérateur. De miracles. Tu es le façonneur des destinées. Je remets notre destinée entre tes mains. Je remets la destinée des enfants, de tes enfants qui sont sur cette plateforme en tes mains. Je remets la destinée des adorateurs, des adoratrices en tes mains. Ton nom est Jésus. Ton nom est levé. Ton nom est trois fois saint. Oh Père éternel, merci pour tes étoiles que tu multiplies. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce ce soir. Adorateur, adoratrice, que le nom de l'Éternel soit béni. Loue ton Dieu, dis un à ton papa ce soir. Dis merci à ton papa ce soir et possède ton miracle. Possède ton miracle parce que c'est fait. Il a ordonné, il a décrété. Et personne ne peut s'opposer à sa main. Personne ne peut s'opposer. Approprie-toi cela. Laisse tomber tout ce qui te chagrine. Parce que ton Dieu s'est levé pour ta destinée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mon Dieu s'est levé pour ma destinée. Bien-aimé, c'est la parole que tu dois retenir. Toute cette semaine, toute cette semaine. Jusqu'au week-end prochain. Bien-aimé, chaque fois que tu seras là, chaque fois que tu vas te lever, dis quelque chose. Dieu, je sais que tu t'es levé pour ma destinée. Et ton Dieu est à l'œuvre pour ta destinée. Au nom de Jésus, j'ai prié ce soir. Amen, amen et encore amen.